Bonjour à tous, cette nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire nous emmène aujourd'hui à Aubagne à la découverte de l'entreprise Manon en compagnie de Cédric. Salut Cédric. Bonjour Jerry. Alors vous fabriquez quoi ici Cédric On fabrique des chips. Depuis 1956 C'est bien ça. Waouh, et ton job Alors Moi je suis conducteur de ligne. On va découvrir ça ensemble bah Viens on va s'équiper, je te montre. Allez go Oh elle est immense ton usine Cédric, ça sent la patate ici. Hein ouais ça c'est clair. <rire> Combien de tonnes par jour Oh, environ 15 tonnes par quart, euh, donc ça fait 30 tonnes par jour. 30 tonnes Et alors, pour faire un kilo de chips, il te faut combien de kilos de pommes de terre hein Alors, pour faire un kilo de chips, il faut environ 4 kilos de pommes de terre. Ok. Bon alors, mais explique-moi, en quoi consiste ton job ici, toi Mon job, il consiste à conduire des lignes, à gérer du personnel, à optimiser le process, avoir plus de production avec une meilleure qualité. Et qu'est-ce que tu fais en arrivant le matin En arrivant le matin, euh, j'allume les chaudières, euh, J'alimente en huile, euh, je remplis tout ce qui est laveur peuleur, je remplis mes friteuses, je les fais chauffer et ensuite j'envoie mon produit. Et elles viennent d'où les patates Alors nous, on a que des pommes de terre euh, qui viennent de France. D'accord, et explique-moi comment s'organise ta journée, ta semaine de travail ici Actuellement, on est en 2-8 parce qu'on est en basse saison, donc un quart du matin et un quart d'après-midi. Et en grosse saison, on passe en 3-8, donc une équipe de nuit en plus. C'est quoi la grosse saison Quelle période La grosse saison, c'est les périodes estivales. Donc on va dire, euh, commence à partir de mars et ça finit vers août. Ouais, c'est là où on mange de la chips. quoi. Voilà, c'est là, <rire> là où c'est festif. Okay. Quel est ton parcours jusqu'à aujourd'hui Tu as quoi comme formation euh, Je suis passé par un BTS électrotechnique. Et ici, euh, j'ai commencé comme opérateur au conditionnement, puis conducteur de ligne aux crevettes, et pour finir, chef de ligne fabrication. Ça fait un peu plus de 5 ans que je suis ici. Okay. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job ici Ce qui me plaît, c'est que c'est un job actif, toujours en mouvement, euh, toujours optimiser ses machines, meilleur rendement, meilleure qualité, euh, gérer son personnel, le motiver. Enfin, c'est un tout en fait qui me plaît. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce job toi ben, En sortant de mes études, j'avais un peu de mal à, à trouver un travail et mon père m'a proposé de venir là où il travaille. Ah, il travaillait dans l'agroalimentaire Il travaillait dans une grosse entreprise d'agroalimentaire donc j'étais conducteur de ligne aussi là-bas, et ça m'a plu, et donc euh, je suis resté dans le même domaine. Donc qu'est-ce qui te plaît chez Manon en particulier C'est une entreprise conviviale, qui fait familiale. elle a envie d'investir, d'évoluer, et euh, c'est elle aussi qui m'a permis de, de me construire, euh, et d'évoluer chaque, ouais. chaque jour. Et justement, comment tu te vois demain Tu te vois où euh, Je suis bien à mon poste, donc euh, demain euh, je me vois de la même manière, mais si euh, jamais on me propose euh, un autre métier, un autre poste, ça sera avec grand plaisir et je ferai de mon mieux pour être au top. Et c'est quoi pour toi un bon chef de ligne Un bon chef de ligne, c'est quelqu'un de sérieux, qui sait anticiper, qui sait motiver son personnel à travailler avec lui, qui sait optimiser ses machines et qui est un minimum intéressé par la technique et qui a un minimum de connaissances aussi là-dedans. Et ça t'arrive de dépanner des machines aussi Oui, ça m'arrive sur des petites interventions comme des cellules... Euh, en panne ou des, des petites interventions de niveau 1. Et par exemple, là, qu'est-ce qu'on voit C'est un découpeur, c'est ça Tête de coupe, ça permet de, de trancher les pommes de terre en, en pétales de chips. Et alors, qu'est-ce que tu fais dessus, toi Moi, je fais rien, mais par contre, je donne les consignes à mon régleur tête de coupe qui, lui, va les régler à l'épaisseur que je décide, selon la coupe qu'on fait. Okay. ok. Et allez, entre nous, si tu devais améliorer euh, un point dans ton job au quotidien, ce serait quoi moi, mon idéal, ça serait d'agrandir l'usine et d'avoir plus de production. Ah, toi, tu veux pousser les murs carrément Je veux pousser les murs, oui. <rire> On peut les goûter On peut les goûter. Hein. C'est oui. mmh. Plutôt équipe, ça fait moins de travail pour moi. Plutôt matin, ça passe plus vite. Bah, Manon, c'est l'entreprise, et Cybelle, c'est notre marque. Chips pour le salé et pop-corn pour le sucré. Plutôt lisse, je reste dans le classique. Cédric, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Bah De rien, Jerry, t'as un plaisir. Bon, et c'est quoi tes chips préférés, toi Les classiques, les natures. Nature, ok. Bon, moi, je crois que c'est le popcorn hein, quand même. Je l'embarque. Pas de souci. <rire> et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, chez Manon, fabriquer des chips, n'hésitez pas à postuler. Il recrute, il y a plein de jobs pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas... Mange des chips, abonne-toi. Et likez la vidéo.